Bonjour à tous, euh, je vais vous parler euh, sur les 20 minutes à venir de l'utilisation de la réplication logique pour une montée de version majeure de PostgreSQL avec l'extension spatiale PostGIS. Donc la première chose que je vais faire c'est me présenter. Donc euh, qui suis-je bah, Laura a déjà, un peu, euh, a déjà un peu expliqué ce que je faisais. Donc je travaille à l'IGN qui est l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, c'est l'opérateur d'État. Référent en matière d'informations à la fois géographiques et forestières, chargé entre autres de produire et diffuser ces informations qui sont notamment utilisées pour la mise en œuvre de, de politiques publiques. Donc, au sein de l'IGN, je suis référent base de données techniques. La quasi-totalité des bases de données techniques de l'IGN sont sous PostgresQL et PostGIS. On est évidemment, avec l'information géographique, des gros utilisateurs de PostGIS. Euh, je suis également euh, administrateur dans, dans, dans, au sein de l'IGN, je suis administrateur donc euh, des données et des des données, euh, des BA, des données de l'Inventaire Forestier National, puisque l'IGN est responsable de l'inventaire de la ressource forestière française. Enfin, je suis membre du groupe de travail interentreprise PostgreSQL, qui est un regroupement des, des grands groupes français, à la fois public et privés, euh, qui cherche notamment à promouvoir au sein des grandes entreprises l'utilisation de PostgreSQL. Et puis, je suis alors à mon modeste niveau contributeur PostgreSQL, puisque je participe pour beaucoup à la relecture et à l'amélioration de la documentation française de PostgreSQL. Alors, on va parler de montée de version majeure de PostgreSQL. Donc, il existe différentes méthodes. Euh, J'en rappelle quelques-unes ici. La méthode dite classique, hein, qui se fait par sauvegarde et restauration. Donc cette méthode-là, ben, on fait une version, et puis on la restaure sous la nouvelle. C'est une méthode qui a l'avantage d'être simple et particulièrement robuste. Euh, on n'a pas besoin de un de ces gros problèmes, c'est qu'on ne peut pas se connecter aux instances en cours de migration pendant la migration et puis la durée d'indisponibilité eh elle est proportionnelle à la volumétrie plus la volumétrie est importante et plus la durée d'indisponibilité est longue à titre d'exemple nous à l'IGN pour une base d'environ 100 Go de, de pour une instance d'environ 100 Go la durée d'indisponibilité est de l'ordre d'une demi journée autre méthode, c'est d'utiliser l'outil fourni dans PostgreSQL qui est PG Upgrade. Donc là, la différence, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas une sauvegarde et restauration de la base de données, de l'instance, c'est une copie physique des fichiers de données. Donc, c'est plus rapide. C'est une méthode qui est un petit peu plus complexe. Donc, elle a cet avantage, elle est plus rapide que la précédente. Par contre, elle est un peu plus complexe à mettre en œuvre et notamment pour ceux qui auraient déjà essayé de le faire avec PostGIS. On a parfois quelques petits soucis avec les librairies PostGIS quand les, les versions, entre les deux, les deux versions euh, majeures qu'on est en train de monter diffèrent, et bien il faut travailler, euh, il, faut, euh, il faut un peu modifier, le, le, le jouer un peu avec les librairies PostGIS pour que ça se passe bien. Elle a le même désavantage que la méthode classique, c'est qu'il n'y a pas de connexion possible au moment où on réalise la migration des données. Euh, pour le coup, l'interruption est un peu moins longue. Alors toujours avec cet exemple de, de 100 gigas, euh, l'instance de 100 gigas qu'on a, euh, à une des bases que, que, je, que je gère moi, eh ben, il faut compter euh, un, une coupure d'accès de l'ordre de deux heures. Donc, on passe de la demi-journée à euh, une durée d'accès de deux heures. Sinon, on peut utiliser, euh, on pouvait déjà utiliser avec les versions antérieures de PostgreSQL, euh, une montée de version en utilisant de la réplication logique, soit euh, en utilisant un outil comme Slony, soit en utilisant un outil comme PG Logical. Alors là, le gros avantage, c'est le même que celui qu'on va voir derrière, c'est un temps d'interruption qui est fortement diminué. Euh, par contre, le désavantage, c'est qu'il y a nécessité d'installer et de configurer des outils externes. Et donc, du coup, il va falloir monter en compétence sur ces solutions externes à PostgresQL. Alors, la solution par réplication logique, logique, elle est native depuis, euh, depuis maintenant euh, la version 10. Euh, là pour le coup, bah c'est le même avantage que celui dont je viens de parler avec Slony ou PG Logical, c'est que le temps d'interruption pour les utilisateurs de la base de données est fortement diminué, mais vraiment très fortement. Par contre, il y a un certain nombre d'étapes qu'on va voir tout de suite derrière qui sont à respecter, et dans le cadre en plus, de l'utilisation d'extensions comme PostGIS, eh il y a quelques petites particularités euh, dont il va falloir faire particulièrement attention. Alors, première grande étape, c'est la préparation de l'ancienne instance, l'ancienne version que vous vous apprêtez à migrer. Question préalable à faire, tout d'abord c'est lister, alors ça c'est valable quelle que soit la méthode de toute façon de, de, de, de monter de version. La première chose, c'est de lister les bases de données que vous avez sur votre instance et puis de regarder la volumétrie globale que ça occupe. Alors, Par exemple, vous pouvez faire ça avec la métacommande plus ou psql qui est assez pratique pour ça. Il faut vérifier aussi que vous avez suffisamment d'espace disque disponible, surtout si vous faites une montée de version euh, avec une nouvelle instance qui va être placée sur le même serveur que l'ancienne version. Assurez-vous que vous avez suffisamment de volumétrie pour monter euh, les, deux bases, les deux instances en parallèle. Ensuite, pour chaque base de données, il va falloir lister les extensions qui sont installées pour pouvoir les mettre derrière dans la, dans la, nouvelle, dans la nouvelle version. Ça, ça se fait très bien avec la métacommande backslash dx de PSQL. Par contre, il faut passer base par base de données. Et puis toujours pour chaque base de données, euh, il va falloir vérifier que toutes les tables ont une clé primaire. Alors là, je vous donne en dessous un petit exemple de, de requête qui interroge directement le catalogue PostgreSQL qui permet de lister euh, l'ensemble le, des tables d'une base de données qui n'auraient pas de clé primaire. Alors normalement, si un modèle de données est fait correctement et si une base de données est installée correctement, ce type de cas de figure ne devrait pas se produire. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, euh, il arrive que parfois, on se retrouve avec des tables euh, qui n'ont pas de, de clés primaires. Or, la réplication logique, pour qu'elle fonctionne bien, elle a besoin de ces clés primaires dans l'ensemble des tables pour que les tables soient répliquées correctement. Donc là, dans cette étape, on liste les, les, les tables qui pourraient éventuellement poser problème. Et puis, s'il y en a, eh bien, on va générer euh, euh, des clés primaires automatiques. C'est autre, un autre exemple de requête. Je reprends exactement la requête précédente qui listait les tables sans base de données dans la partie dans la CTE, là, dans la partie with. Et puis derrière, on peut générer des clés automatiques qui s'incrémentent automatiquement en générant en fait, du SQL dynamique avec un alter table. Vous pouvez utiliser le même type de requête pour euh, générer à la fin de migration requête, requête les requêtes automatiques supprimons ces clés primaires que vous avez, avez, avez mises en, mis en place si jamais, si jamais vous euh, décidez de ne pas les garder les une fois, fois la migration terminée. Voyez bon, en quoi, posez-vous quand même la question de pourquoi il n'y a pas de clés primaires sur ces tables-là et euh, peut-être comment faire pour en, pour en installer. Donc Une fois que ça c'est fait, sur l'ancienne instance, on va préparer la réplication logique et puis on va faire une sauvegarde. Donc pour euh, mettre en place euh, sur l'ancienne version la réplication logique, eh bien, il y a un paramètre du fichier postgresql.conf qu'il faut changer. C'est le, le paramètre wall-level qu'il faut, pla qu faut placer forcément Attention, quand on touche à ce paramètre-là, eh il faut obligatoirement redémarrer l'instance. Donc Quand vous faites cette opération-là, vérifiez bien au préalable qu'il euh, n'y a pas de problème de, de production. Euh, ensuite, et bien de toute façon, ça, pour moi, c'est quelque chose qui me semble indispensable. Quelle que soit la méthode de montée de version que vous allez utiliser, faites une sauvegarde complète de votre instance, y compris sauvegarder les fichiers de configuration. Donc là, je donne un petit exemple de, de, de commande pour faire ça, un pg de all vous le redirigez éventuellement vers un gzip pour comprimer la taille de votre, de votre sauvegarde. Et puis, vous pouvez même vérifier derrière que votre sauvegarde fonctionne correctement. Je vous invite aussi à la pratique. On quitte l'ancienne version, on installe maintenant une nouvelle instance avec la nouvelle version. Donc là, il y a un certain nombre d'étapes également à, à, à réaliser. Donc la première, c'est l'installation et le paramétrage. Donc l'installation, en règle générale, c'est quand même plus facile de le faire depuis les dépôts communautaires. On a entendu ce matin que Air France, eux, y compilaient les sources. Donc là, à vous de choisir la méthode d'installation avec laquelle vous avez l'habitude. Euh, ce qui est important en tout cas, c'est qu'une fois que votre installation de la nouvelle version de PostgreSQL est faite, eh bien, il va falloir installer également les packages ou bien toutes les librairies nécessaires aux extensions et notamment dans le cadre qui nous intéresse ici, ne pas oublier d'installer PostGIS sur euh, la, la nouvelle, euh, les, les packages de PostGIS sur la nouvelle euh, instance. Ensuite, il va falloir mettre à jour quelques paramètres de configuration. Si vous êtes sur oui. le même serveur, eh c'est le port d'écoute de la nouvelle version qui va devoir être nécessairement différent. Euh, de, du port d'écoute de, de l'ancienne version. Euh, C'est le paramètre shared buffers. Alors, souvent, il est paramétré hein, on a l'habitude de le paramétrer à un quart de la quantité de mémoire. Euh, si votre nouvelle instance est sur le même serveur que l'ancienne instance, moi, personnellement, j'ai l'habitude de diminuer un peu sa valeur et de ne pas le mettre à un quart pour ne pas que les deux instances se retrouvent trop fortement en concurrence. Euh, même remarque pour euh, effectif cache size. Et puis, si vous avez plusieurs bases de données, vous allez devoir faire plusieurs réplications. Et donc, il faut faire attention au paramètre max worker processes qui doit être égal à euh, au moins max logical replication workers plus 1 pour que la, la réplication logique démarre correctement. Une fois que, que ce paramétrage-là paramétrage -là est fait, il faut forcément redémarrer euh, la, la nouvelle instance. Ensuite, on va recopier la structure et les rôles euh, qui sont sur l'ancienne version pour les passer sur la nouvelle version c'est à partir de là que sur votre ancienne version de PostgreSQL, il faut arrêter les changements de structure. Donc, plus d'ordre SQL de type DDL, on ne rajoute plus de table, on ne change plus de colonne dans les tables. Tout ça, on le garde pour plus tard, pour quand on aura tout basculé dans la nouvelle version. Donc, on fait une sauvegarde de la structure sans les données de l'ancienne instance. On va également, à cette étape-là, sauvegarder les rôles de connexion de l'ancienne instance. Et puis, on va restaurer tout ça sur la nouvelle version. Et puis, au moment où vous faites cette restauration-là, pensez bien à rediger les erreurs qu'il va y avoir au moment de la restauration pour pouvoir les analyser et corriger les problèmes ensuite. Et si vous avez PostGIS, on va le voir derrière, vous allez forcément en avoir des erreurs. Donc, je vous donne à titre indicatif un exemple de commande sous Linux pour deux instances qui sont sur la même machine, comment on fait en une, en une commande, à la fois la sauvegarde de la structure, donc ça, c'est l'option "-s", hein, qui permet de sauvegarder la structure, de l'ancienne instance qui est sur le port 5432. On rejoue tout ça sur la nouvelle instance qui est sur le port 5433 et on redirige les erreurs de restauration dans un fichier qu'on appelle, là, dans l'exemple ici, erreur.txt. Alors, il y a un cas particulier, j'en parlais juste, juste à l'instant, du passage à Postgist3 quand on passe de Postgist2 à Postgist3 c'est en fait, dans PostGIS 3, euh, toutes les, tout, tous les types et toutes les fonctions liées aux colonnes de type raster, c'est-à-dire tout ce qui est euh, notamment images, euh, images géoréférencées, euh, eh bien, euh, ça a été exporté dans une nouvelle extension à l'intérieur de PostGIS, qui est l'extension PostGIS Raster. Et donc forcément, si vous avez des tables dans votre ancienne instance en PostGIS 2 qui ont des colonnes de type raster, elles ne vont pas se restaurer correctement avec les tables précédentes et elles vont faire partie des erreurs. Ces tables, ces tables Raster. Donc, Il va falloir eh ben, se connecter à la nouvelle instance, installer dans chacune des bases de données où vous aviez des tables Raster, euh, dans chacune des bases correspondantes qui ont été restaurées quand même, puisque les, les, les bases ont été recréées. Eh ben, il faut aller installer l'extension PostGIS Raster, là où elle est nécessaire. Et on recommence l'étape précédente, juste pour les tables avec colonnes Raster. Vous réexportez la structure de ces tables-là de l'ancienne instance, et vous les importez, puisqu'elles n'ont pas été créées dans la nouvelle version, vous les réimportez. Et même chose, vous vérifiez les erreurs. donc Encore une fois, je donne dans le, dans le, dans le support des hein, petits exemples de, de commandes sous Linux pour pouvoir réaliser ces opérations. Une fois que c'est fait, on a la structure de données dans l'ancienne version, on a la même structure de données présente dans la nouvelle version. Normalement, tout est OK, on n'a plus de message d'erreur, et donc on va pouvoir lancer réellement la réplication logique. Alors la réplication logique, je ne vais pas m'étaler énormément dessus. Hein. On a sur le schéma, je l'ai vraiment schématisé de manière très simple. On a à gauche notre ancienne version, à droite notre nouvelle version. Sur l'ancienne version, on va faire des publications. Et puis la nouvelle version va venir se connecter par des slots de réplication via des souscriptions aux publications de l'ancienne version. Et les données de l'ancienne la, version vont passer. Dans la, nouvelle, dans la nouvelle instance. Donc, comment on fait des publications sur l'ancienne instance eh bien, Il va falloir faire une publication, si vous avez plusieurs bases de données sur l'ancienne instance, il va falloir faire une publication pour chacune des bases de données. Donc, vous allez créer pour chaque base de données une publication, et comme on veut absolument tout reporter de l'ancienne vers la nouvelle version, eh bien, il va falloir euh, créer une publication pour l'ensemble des tables, euh, de, des bases que vous migrez. Euh, évidemment, si vous avez plusieurs bases et que vous faites plusieurs publications, il va falloir donner des noms différents à chacune de ces publications. Donc un exemple de commande SQL, ça se fait très simplement, hein, la création d'une publication, c'est un Create Publication, on lui donne un petit nom, et puis là on le fait, euh, on dit c'est pour toutes les tables de la base de données. Alors il y a une particularité, une autre particularité avec PostGIS, c'est la table spatiale Ref6 qui va nous poser une petite difficulté dans cette, dans cette étape de réplication. C'est une table qui est présente et pré-remplie à l'installation de l'extension PostGIS. Vous installez l'extension PostGIS, elle arrive avec cette table, cette table spatiale ref cette table, elle est particulière parce qu'elle contient en fait toutes les références de toutes les projections spatiales fournies avec PostGIS. Son contenu il dépend des versions de PostgIS. Et donc, plus vous montez, plus on monte en version de PostgIS, plus en général cette table se remplit, plus on trouve à l'intérieur des, des, des références spatiales. Elle peut aussi contenir vos propres références spatiales. Vous pouvez, vous, ajouter vos propres références spatiales. Et nous, à l'IGN, c'est le cas. On a rajouté, on rajoute dans nos tables POSIS un certain nombre de références qui nous sont propres. Et donc, si on lançait la réplication comme ça, on se retrouvera avec un conflit de réplication entre le contenu de l'ancienne version de la table spatiale RACIS et la nouvelle table spatiale RACIS qui contient déjà des données, et notamment des données communes. Et ça, ça provoque un conflit. Et du coup, ça... ça ça, met une erreur sur, ça génère des erreurs sur la réplication. Donc, euh, la solution qu'on a développée, eh c'est de recopier sur la nouvelle instance, dans la nouvelle version, pour chacune des bases où il y a une extension PostGIS, On va recopier le contenu de la table spatiale REF6 dans une table de sauvegarde, qu'on appelle ici spatial REF2. Et puis, on vide le contenu de la table spatiale REF6 sur la nouvelle version. Et comme ça, quand la réplication va démarrer, eh bien, l le contenu de l'ancienne table va se déverser dans la nouvelle et puis, on verra comment on récupère le, le, le différentiel à la fin, en fin de migration. Ensuite, sur la nouvelle instance, eh bien on crée les souscriptions. Donc pour chacune des bases de données qu'on est en train de migrer, il va falloir créer une souscription vers la publication correspondance, correspondante. Et évidemment, autant de bases à migrer que de souscriptions à créer, avec un nom différent pour chacune des souscriptions. Je donne aussi la commande SQL pour pouvoir faire ça, donc c'est assez simple, c'est un create subscription, on lui donne un petit nom et puis on donne les paramètres de connexion. Et on dit à côté à quelle publication on la rattache en redonnant le nom de la publication correspondante. Ensuite la réplication se lance, les données sont recopiées de l'ancienne version vers la nouvelle version et donc on peut faire un suivi de cet avancement-là. Alors il y a plusieurs solutions pour faire un suivi d'avancement de réplication. Celui que moi, j'utilise le plus, c'est je me cale sur la nouvelle instance. Et puis, on interroge, elle est très pratique pour ça, on interroge la vue système PG Subscription REL. Et elle a notamment une colonne qui vous donne l'état d'avancement pour chacune des tables en cours, de, en cours de réplication. Donc, un I pour initialisation, un D pour copie des données en cours, un S pour synchroniser et un R quand tout est prêt. Et donc, euh, la recopie des données est terminée quand toutes les tables sont à l'état R. Donc, c'est assez pratique d'interroger cette table-là pour savoir où on en est. Euh, et puis, surtout, le gros avantage, c'est que vous pouvez continuer à écrire dans l'ancienne la dans, dans version. Et bien évidemment, toutes les écritures, toutes les modifications que vous allez faire dans l'ancienne base de données vont être automatiquement répliquées dans la nouvelle base de données pendant tout ce processus-là. Voilà, une fois que la réplication est terminée, on arrive à la dernière étape qui est l'étape du basculement proprement dit de l'ancienne instance vers la nouvelle instance. Alors, c'est là qu'on va couper l'accès à l'ancienne version et c'est là qu'on se retrouve avec un, un tout petit temps où il n'y a plus d'accès disponible à la base de données. Donc, comment ça marche Alors là, je donne une démarche possible. Il y en a d'autres, hein, évidemment, que celle qu'on que celle qu a mise en place, nous. Euh, la première chose, c'est qu'on interdit euh, les nouveaux accès. Euh, donc, euh, dans chaque base de données on passe à une connexion limite à zéro. Euh, ensuite, on, on interroge la vue PGStatActivity pour regarder ce qui reste comme connexion euh, actuellement ouverte sur la base de données. Et puis après, on stoppe les connexions, Alors soit euh, manuellement, ce qui est quand même la méthode la plus diplomate, soit automatiquement, et là, je donne une requête en dessous, euh, qui, est, qui a l'avantage d'être très efficace, mais un petit peu violente quand même, puisqu'elle va couper, euh, couper tous les accès à la base de données. Et puis ensuite, on modifie également donc, le fichier pghba.conf pour s'assurer qu'il n'y aura plus aucune reconnexion sur l'ancienne le, sur le, le, instance. Alors, ensuite, ensuite on, on recopie l'avancement des, des, des séquences de, de l'ancienne version, version sur la nouvelle version. version. Donc, ça, euh, ça, c'est parce que la réplication logique, elle ne rejoue pas l'avancement des séquences. Et donc, il va falloir mettre à jour sur la nouvelle instance euh, le, le numéro des séquences, euh, le numéro, numéro de l'ensemble des séquences, séquences euh, depuis l'ancienne la, version, sinon vous allez vous retrouver très rapidement avec, avec des gros, gros sous -sous. soucis. Donc, et en fait, en bien, pour chaque base, chaque de, base de données, de données il va, va, falloir va falloir recopier, recopier l'état d'avancement des différentes, de différentes, différentes, différentes séquences. séquences. Et alors là, il y a là, plein de solutions, solutions possibles. De là, ça, ça peut être fait par des commandes shell, ça peut être fait par du SQL dynamique via PSQL, ça peut être fait avec PGDump, mais attention si vous avez des schémas différents, etc., etc., moi, je donne ici un exemple de code, code BASH, bash qui, a qui a bien fonctionné, bien fonctionné dans notre cas. Je ne vais, vais, vais pas le détailler. détailler hein. euh, il y a une petite euh, subtilité, c'est que comme c'est du, du, du, du BASH, les dollars qui sont devant la commande là, doivent être systématiquement échappés par un backslash. Voilà, une fois que ça c'est fait, et ben on bascule sur la nouvelle instance. Donc pour ça, on met à jour les paramètres de configuration de la nouvelle instance, donc le numéro de port, surtout si on était sur le même serveur. On peut repasser le share buffers à un quart de la mémoire, etc., etc. Ensuite, on recopie les fichiers du pg_hba.conf et pg_hba.conf de l'ancienne instance sur la nouvelle. On modifie les paramètres de connexion des applications si nécessaire. On arrête définitivement l'ancienne instance on redémarre la nouvelle instance et on va couper les souscriptions qui ne sont plus nécessaires puisque l'ancienne instance a été coupée. Et donc là, je vous donne quelques requêtes pour pouvoir réaliser cette opération de suppression des souscriptions. Dernière étape, la mise à niveau de spatial REF6. Pour chacune des bases de données sur votre nouvelle instance, Spatial 6 contient les anciennes références recopiées de l'ancienne. Donc Si vous voulez récupérer les références nouvelles qui sont apparues avec la nouvelle version de PostGIS, et bien, voilà une petite requête qui permet de récupérer ce qu'on avait, euh, qu avait mis de côté tout à l'heure. Et comme ça, on se retrouve avec une table spatiale F6 qui est parfaitement configurée. Et puis après, votre table de sauvegarde, et bien, vous pouvez la supprimer. Alors en conclusion, euh, la méthode de migration de version majeure est une méthode qui est très efficace. La réplication logique, elle permet de préparer la migration sans couper l'instance en cours de production. Alors ça, c'est très bien pour les utilisateurs de la base de données. Euh, ensuite il y a, elle a un côté assez confortable, c'est que comme tout est en train de tourner encore sur l'ancienne instance, que vous n'avez coupé aucune, euh, aucune connexion, eh ben, euh, vous pouvez gérer ce qui se passe sur votre nouvelle instance tranquillement, sans avoir bloqué les utilisateurs, sans avoir des utilisateurs qui vous poussent pour remettre en place, remettre en route la base de données. Et vous pouvez faire le basculement réel une fois que tout est prêt des deux côtés. Donc ça, ça a un côté assez, euh, assez confortable avec euh, finalement euh, moins de stress. Le temps d'indisponibilité est quand même très faible. Euh, nous, on a réussi à le descendre à moins de 5 minutes et ça peut être encore réduit par, par un ensemble d'automatisation et par l'utilisation notamment de couleurs de connexion. Donc, on peut descendre à vraiment un, un temps, mais vraiment infime d'indisponibilité. Par contre, la prise en main est un peu plus délicate. C'est une méthode qui est un peu moins simple que les autres méthodes natives. Euh, évidemment, la complexité va augmenter avec le nombre de bases que vous avez sur votre instance et notamment pour le paramétrage de la réplication logique. Et puis, évidemment, elle nécessite donc de se l'approprier par la pratique et en répétant. Donc, comme pour toute montée de version, mais c'est valable pour n'importe quelle, quelle méthode que vous utilisiez, testez-la, testez-la et retestez-la au préalable avant de migrer vos environnements de production. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis, eh n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Merci Cédric pour euh, cette présentation, c'était très sympa, surtout euh, très, très, très pointu et on sentait bien une bonne expérience. donc euh, Merci beaucoup pour ce partage, qui rappelle d'ailleurs que la réplication logique, en fait ça fait très longtemps qu'on en fait avec PostgreSQL euh, grâce à Slody. Euh, donc on a quelques questions. Euh... <rire> la première, c'est être obligé de mettre à jour PostgreSQL et Postgis en même temps, ce qu'on a vu que c'était un un peu particulier. Oui alors euh, souvent oui parce que quand on fait une montée de, de version majeure de PostgreSQL, la version de PostGIS qui arrive avec, alors il y a des versions antérieures hein, qui sont disponibles mais souvent euh, la, la version de PostGIS qui va s'installer par défaut est une version qui est un peu, euh, un peu nouvelle. Alors là c'est encore plus vrai avec la, la dernière version parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu un changement de version majeure de PostGIS, on est passé quand même d'une version 2 à une version 3. Donc, c'est encore plus, euh, plus sensible euh, au passage euh, à PostgreSQL 12, puisque ça s'est accompagné d'une version majeure de PostgreSQL pour le coup. Donc, on n'est pas forcément obligé, encore faut-il trouver les bons packages de la version précédente, euh, mais, euh, mais souvent, c'est quand, quand même le cas. Et puis, tant qu'à faire à une montée de version euh, importante comme ça, autant euh, tout monter, euh, monter d'un coup. D'accord, merci. Et euh, on a vu que c'était, euh, comme tu le disais, euh, complexe. Il y avait beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est vraiment très exhaustif, tes présentations. Euh, euh, ça permet quand même de, de vraiment anticiper euh, la complexité d'un projet comme ça. Est-ce que tu as des, des, mis en place des automatisations partielles ou totales, ou est-ce que tu as des outils sur lesquels tu t'appuies euh, pour justement un peu euh, euh, te, te simplifier, on va dire, ou en tout cas euh, éviter les erreurs quoi, de, qui pourraient arriver oui, on, de, de notre côté, on a scripté une bonne partie des, des opérations, euh, tout ce qui est opération de mise en place, de la réplication, tout ce qui est les petits bouts de, de script shell là, que j'ai donnés sont évidemment sortis de, de, de parties complètement scriptées qui permettent d'éviter euh, un certain nombre d'oublis. Euh, par contre, on n'a pas poussé le, je pense qu'on peut pousser le scriptage un peu plus loin encore, et notamment pour la partie, euh, la partie euh, basculement à la fin, où là, pour le coup... Euh, je pense qu'on peut faire mieux que, que ce qu'on fait, on le fait encore beaucoup, en tout cas moi je le fais encore beaucoup manuellement, et je pense que c'est fortement améliorable en scriptant cette partie-là. Mais une grosse partie est quand même déjà faite, et déjà faite de manière automatique. Et depuis combien de versions majeures est-ce que tu fais ça, puisque je vois que tu parles de Slony euh... Ah, alors, euh, moi, la réplication logique, je ne m'y suis mis euh, qu'avec la version native. Je n'ai euh, jamais installé Slony, je ne suis pas monté en compétence mmh. sur le sujet. Euh, en interne à l'IGN, j'ai été le premier à me lancer dans, la, dans, dans cette opération-là. Donc, c'est la première fois. C'est vraiment une grande première. C'est d'où l'avantage de partager avec, euh, avec un peu tout le monde, c'est que c'est relativement récent. Et euh, on commence à avoir un peu plus de, de, de, de posts blog sur le, sur le sujet, mais c'est encore relativement nouveau. Mmh. Euh, et donc, là, pour, coup, pour, pour nous, c'était la première fois. Et une question de Carole c'est quel est le plus gros problème que tu as pu rencontrer euh, Alors, le, le plus gros problème, ça a été. Euh, Je les ai, ai indiqués c'est les deux que, que j'ai indiqués qui étaient propres à Postgis. Mais c'est souvent avec Postgis hein, les montées de version, les, les plus gros problèmes qu'on rencontre, c'est pas trop PostgreSQL ça se passe en général bien, mais on est souvent un petit peu embêté avec, euh, avec Postgis quelle que soit la méthode qu'on utilise d'ailleurs. Et donc euh, les plus gros problèmes, c'était les tables raster qui ne se sont pas restaurées au premier coup, euh, évidemment parce que c'était une extension nouvelle dans PostGIS 3. Euh, et, puis, euh, et puis cette table, cette fameuse table euh, spatiale RF6 euh, qui balançait des erreurs de réplication, qui remplissait bien les logs, euh, jusqu'à ce que évidemment, euh, on trouve la, la, la parade pour euh, penser à bien la vider euh, côté nouvelle instance la laisser se remplir avec les anciennes versions et ramener le delta, et ramener le delta à la fin c'est en fait deux, ces deux écueils là qui ont été les plus, euh, les plus gênants pour nous, d'où le fait qu'on partage les problèmes qu'on a eu pour que les autres ne les aient pas et qui mieux qu'ils gêne quand même pour nous montrer ça <rire> et une dernière question de Christophe euh, est-ce que tu peux donner quelques indications de délai de réplication euh, par rapport à la volumétrie alors, c'est une bonne question, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Euh, sur nos, alors, ça dépend quand même beaucoup de, de, aussi de la configuration des serveurs hein, et du nombre, de, de, du nombre de, de CPU que vous avez sur le serveur. Enfin, il y, y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Euh, avec les 100 gigas, j'avais dit que c'était une demi-journée hein, d'indisponibilité de, pour faire de la sauvegarde restore. Euh, J'avais dit que c'était à peu près deux heures pour la copie physique des, des données et c'est à peu près cette ordre de, de grandeur là aussi pour le, le, la recopie des informations par réplication. On était à peu près sur deux, deux heures de temps, quelque chose comme enfin ça, un petit peu plus, peut-être deux heures. C'est oui. le temps de réplication ou le temps ouais, de C'est le temps de réplication. Non, ah, oui. c'est le temps de réplication, non, le temps d'interruption, c'est moins de cinq minutes. Euh, eh, J'ai réduit, réduit à une minute le temps d'interruption Il euh, y, y en a presque plus en fait. C'est le zéro downtime quoi. Ah, on, en, on en est vraiment, mais vraiment pas loin. C'est extraordinaire. Quoi. Eh bien, merci beaucoup, Cédric, ce super témoignage. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Et donc, euh, on va avoir euh, une, pour la suite. On va se retrouver dans euh, quelques minutes pour euh, une conférence d'Oslandia sur filtrer les accès aux données par territoire avec une application SIG euh, sur PostGIS.